Sachant que l'unité d'air est le carreau, tiens, ça c'est un carreau, pour ceux qui ne savent pas que c'est un carreau, détermine l'air de chaque figure suivante en utilisant des aires de parallogramme. D'accord. Alors, le palogramme A. Oui, c'est un palogramme. Deux côtés parallèles et égaux. Chacun... À 6 carreaux. Donc ça fait 6, la base, comme on dit, 2, la hauteur, 6 fois 2, 12 carreaux. Pour le B. Pareil, ce côté, parallèle à celui-ci, grâce au quadrillage, égal, il a 3 carreaux, note 3. Donc, c'est un paléogramme, parce qu'il a deux côtés parallèles et égaux. 3 fois la hauteur, combien 4. 3 fois 4, 12 carreaux. Petit c. Pareil. côté parallèle et égal, 4. 4, la hauteur, 4. 4 fois 4, 4 fois 4, égale 16 carreaux. Pour celui-ci, ah, il est plus marrant. Ah, mais ben, il y a deux parlogrammes. Si je coupe ici, un parlogramme ici et un autre parlogramme ici. Pourquoi parlogramme Parce que ce côté est égal et parallèle à celui-ci. Quel est l'air de ce petit parlogramme Base 1 et la hauteur. Attention, ça c'est la hauteur. La hauteur. Respective à ce côté, qui fait 2. 1 fois 2, 2. 2 carreaux, ce parallelogramme. 2 carreaux l'autre. Au total, 4 carreaux. Pour le E. Ah, le E, c'est aussi plus marrant. On a un parallelogramme ici. Si je coupe la figure. Et un parallelogramme qui, en plus, c'est un carré. Alors, le carré, c'est facile. 1, 2, 3, 4 carreaux. 4 carreaux. Et le parallelogramme. C'est côté 2, et la hauteur, 3. 2 x 3, 6. 6 carreaux le palogramme, 4 carreaux le carré, la figure totale a donc l'air de 10 carreaux. Et pour le dernier, je ne sais pas si vous trouvez juste un palogramme, moi je dois couper ici figure et je trouve un palogramme qui en plus est un rectangle, d'accord. Combien de carreaux On peut les compter même. Vous les avez compté 4 fois 3, 12 carreaux. Et pour le triangle qui est là, ben c'est la formule du triangle. Mais on peut voir très bien que c'est la moitié. de Ce triangle. Et la moitié de ce rectangle. Et ce rectangle fait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. 6 carreaux tout le rectangle. La moitié, 3 carreaux, le triangle. 3 plus 12, 15 carreaux. Sachant que l'unité d'air est le carreau, je vous présente un carreau, détermine l'air des figures suivantes en utilisant des aires de triangle. Petit A, triangle vert, un côté, et l'autre côté qui est perpendiculaire, ça fait office de hauteur. La base, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. La hauteur, 1, 2, 3, 4. 5 fois 4 divisé par 2, vous avez trouvé Voilà, ça fait 10 carreaux. 10 carreaux, l'air de ce triangle rectangle. Alors, pour le petit b, il n'est pas rectangle, mais c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carreaux la base, et la hauteur, 1, 2, 3, 4, 4, 6 fois 4, 24, divisé par 2, 12 carreaux, l'air de ce triangle bleu. Pour ce triangle marron, il est drôlement chouette. Donc, je vais prendre comme base bah, ce côté, 3, et puis, comme hauteur, ce segment. Bien sûr, il est perpendiculaire à la base. Le triangle ayant un angle obtus, évidemment que la hauteur tombe à l'extérieur. Le côté ici, c'est 3. La hauteur, c'est 3. 3 fois 3 divisé par 2, 4,5 carreaux. Donc l'air de ce triangle est de 4,5 carreaux. Pour le dé, je le coupe encore en deux. Par ici. Ça nous fait ici un triangle. Ici un autre. Ce triangle base 3 fois la hauteur 3. 3 fois 3, 9 divisé par 2. 4,5 carreaux. Et pour l'autre... 3 fois la hauteur, 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois 5, 15. 15 divisé par 2, 7,5. Au total, l'air de ce domaine est 2. Vous avez additionné combien ça fait Évidemment, ça fait 12 carreaux. 7 plus 4, 11, plus 2 moitiés, 12. Pour le E, 1... Uh -huh. Ça, c'est plus marrant. On pourrait découper un triangle et par le gramme, en faisant une soustraction. Allez, faisons une soustraction, c'est plus marrant. Regardez ce que je fais. Je vais penser à ce triangle, le grand. le grand, Et de ce grand triangle, je vais enlever l'air de ce petit triangle pour obtenir l'air de cette figure. Cette figure qui paraît que ça un trapèze, mais ça ne nous regarde pas. Alors, quel est l'air de ce grand triangle Le grand, le grand, le grand. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et la hauteur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5, 25. Divisé par 2, 12,5. Ça, c'est l'air du grand triangle. Mais il faut soustraire l'air de ce petit triangle qu'on a rajouté. Combien ça fait, ce côté Ce côté, ça fait 2. La hauteur, 2. 2 fois 2, 4 divisé par 2, 2. Donc je soustrais de cette R de 2,5, je soustrais 2 l'air de ce petit triangle. Ce qui nous donne 10,5. Et pour le dernier, aha Ah, ah ben, le dernier, ça vaut la peine de couper cette figure, qui bien sûr pour les pros ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un hexagone. C'est un hexagone qui n'est pas convexe. Mais ça c'est une autre histoire. Je vais le découper par là. Bien sûr, Bien sûr, en découpant par là, on trouve un triangle, deuxième, troisième triangle. Et vous allez calculer l'air de chacun. Allez, pour le premier triangle, celui de là-haut, la base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, fois la hauteur. Bien sûr, la hauteur, c'est ça. La hauteur relative à ce côté, c'est 2. 7 fois 2. Divisé par 2. Ça nous fait 7 carreaux. Pour ce triangle, 3 fois 3 divisé par 2. 3. 3 fois 3 divisé par 2. 3 fois 3 divisé par 2. 4,5 carreaux. Et le dernier, de nouveau cette base que j'ai bien. 1, 2, 3, 4. Fois la hauteur. La hauteur c'est 3. 4 fois 3 divisé par 2. 12 divisé par 2, 6. Alors, additionnons, qu'on ça, plus ça, plus ça. Vous avez trouvé Bien, moi j'ai trouvé 17,5 carreaux. Voilà. Calcule l'air et le périmètre de ce stade. De quoi il est formé ce stade Mais Il est formé de rectangles et de deux demi-disques à gauche et à droite alors pour aller, commençons par l'air l'air est égal à l'air du rectangle plus l'air du disque si on met les deux moitiés du disque ensemble égal l'air du rectangle longueur fois largeur 120 m fois 50 m plus l'heure du disque. Pi fois rayon au carré. Mais le rayon c'est combien? C'est ici le rayon. Comme là ça fait 50. Le rayon ça nous fait 25. Donc 25 mètres au carré. Voilà. Oh, du coup 120 fois 50. 12 fois 5, 60. 60. Je rajoute les deux zéros, ça c'est mètre carré, plus 25 fois 25, tout le monde a calculé, 625 pi. Voilà, mètre carré. Comme il ne demande pas une valeur approximative, je peux laisser le résultat tel quel. Pour le périmètre, le ah, périmètre c'est autre chose, le périmètre. Je vais additionner d'abord cette longueur plus cette longueur, 2 fois 120, plus la longueur de ce cercle. Parce que si c'est un demi-cercle, ici c'est un demi-cercle. Donc c'est 2 fois pi fois le rayon qui est 25. Voilà, 2 fois 120, 240, plus 2 fois 25, 50 pi. Évidemment, ce sont des mètres. Et je laisse le résultat tel quel, comme il ne demande pas une valeur approximative.